Alors, un petit mot sur le forum, c'est la loose. Hein. Alors, il y a deux ans, on a une promo extraordinaire. Alors, 92 messages, ce n'est pas terrible, mais c'était extraordinaire par rapport à l'année d'avant, et je ne vous parle pas depuis, d'accord. Euh, mais là, il y a 11 messages postés cette année. 11 messages, ça inclut les réponses, qui sont parfois des discussions. Donc, ce n'est pas 11 fils, on doit être à 4 ou 5 fils. Je ne me suis pas amusé à traquer le nombre d'étudiants qui ont posté, mais à mon avis, il y en avait un qui a posté plusieurs fils, D'accord Donc ça va faire 3-4 étudiants. Donc là aussi, c'est étonnant. C'est d'autant plus étonnant que cette année... Bon, alors, d'abord, il y en a qui m'écrivent. Moi, j'ai refusé de répondre aux questions par mail. Donc je dis en général, postez sur le forum. C'est peut-être pour ça qu'on en a 11, hein, finalement, qu'on posté, D'accord <rire> euh, C'est dommage parce que, d'abord, entre vous, vous pouvez dialoguer et animer euh, les forums, donc vous ne vous emparez pas du tout de cet outil. C'est étonnant. Alors peut-être qu'il ne vous convient pas. Et c'est d'autant plus étonnant que les années passées, on nous avait dit « oui, mais c'est compliqué, le forum est juin. il faut créer un compte ». La merde, c'est dans Moodle <rire> D'accord Vous ne pouvez, pouvez plus me poser cette, cette remarque. D'accord C'est dans Moodle. Alors l'avantage l'an dernier, c'est que euh, si vous ne vouliez pas être reconnu, euh, vous pouviez vous appeler Toto42 ou euh, je sais pas trop quoi, et effectivement vous faisait pas forcément, si vous posiez une, entre guillemets, question con, vous aviez pas la honte devant les copains. Bon, cela dit, j'estime que dans un cas comme ça, il n'y a pas de question con, et que si vous posez une question qui a l'air con, il y a probablement des personnes qui sont vachement contents, parce qu'ils auraient bien aimé poser la question con, mais eux, ils n'ont pas osé. D'accord donc voilà, euh, c'est étonnant parce que sur certains sur certains MOOC, moi j'ai observé que l'usage des forums, avec une certaine forme d'anonymisation, mais peut-être que vous ne l'avez pas ici cette anonymisation, parce que vous êtes repéré par votre numéro de dossier, eh bien, euh, défoulait les gens, et du coup, ils posaient des questions. Et ça engendrait des débats qui étaient vachement intéressants. Bah, personnellement, en tant qu'enseignant, parfois, ça nous a fait modifier des éléments de cours parce qu'on réalisait que certains points n'étaient pas passés, puisque les questions étaient posées, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il fallait que nous, on anticipe euh, ces problèmes-là. Donc vous voyez que dans, c est, c est, quand vous posez des questions, vous les posez à la fois pour vous, parce que vous avez un truc qui n'est pas clair, à la fois pour le reste de la promo, parce qu'il y a probablement plein de gens qui sont vachement contents que vous posiez la question, mais aussi pour l'équipe enseignante, parce que s'il y a quelque chose qui est récurrent et qui est clairement pas compris, bah nous dans ce cas-là, bah ça veut dire qu'on a mal expliqué probablement. Et c'est important pour, pour notre feedback par rapport, euh, rapport euh, au cours.